Bonjour à tous Vous en avez assez de vos boissons qui se réchauffent lors de vos sorties en plein air Découvrez la Glacia EcoFlow 3 en 1 idéal pour le camping et les voyages en voiture. Cette glacière portable possède un réfrigérateur, un congérateur et même une machine à glaçons intégrée. Regardez comment elle refroidit de 30 à 0 degrés en seulement 15 minutes. Et elle peut produire 18 glaçons en seulement 12 minutes. Avec sa batterie amovible, vous pouvez également la recharger grâce à l'énergie solaire. Soyez prêt pour l'aventure ultime cet été avec la glacière EcoFlow. Vous pouvez voir ma review complète sur ma chaîne GLG Review. Et en attendant, abonnez-vous et aimez pour plus de gadgets géniaux